Voilà, donc on est là avec, <rire> avec un ampli à lampe, cette fois-ci c'est le HT5R. Euh, donc c'est un 5 hein, euh, watts, équipé d'une reverb. Il a deux canaux, un il y a canal clean et un canal disto. Euh, il aura euh, sur le canal disto une équalisation un petit peu plus poussée que sur le canal clean. Sur le canal clean, on a uniquement un tone. Et sur le canal saturé, on a toutes les l'équalisation euh, aiguë, médium, basse et l'ISF. Euh, là pour l'instant, euh, on va faire un petit test, euh, toute l'équalisation est à 0, euh, enfin à 5 pardon. Donc on est tout au milieu, on va faire un petit test en clean. Petite précision avant, donc euh, il peut, euh, cet ampli donc, est équipé aussi d'un foot switch. Vous avez également euh, une euh, sortie euh, émulation, soit 1x12 ou 4x12, si vous voulez vous repiquer directement euh, dans votre carte son. Euh, il a également euh, une boucle d'effet, mm -hmm. n'est-ce pas, si vous voulez rajouter tous vos effets de spatialisation. Et euh, voilà, bah c'est plutôt un bon ampli, on va tout de suite jouer euh, mmh. La finition aussi, juste pour, euh, pour euh, conclure, là, on est vraiment sur le euh, produit, c'est supérieur. Le, le tolex, c'est vraiment euh, bon, est super fin, c'est bien posé. Il y a une belle finition, même si ça reste simple. Euh, tu vois, la poignée, par exemple, c'est costaud, c'est du, euh, du vrai cuir, c'est euh, qualitatif. C'est franchement un bel objet, on peut le dire. On peut le dire, euh, disons-le. Le, le, le logo, tout ça, enfin... Non, il présente super bien, il fait pro, j'aime bien, j'aime bien. Ça pour enregistrer en studio, il hein, n'y a pas de souci. Ouais. C'est très bien, c'est très mmh. bien. Mmh. On y va C'est parti. Allez. Donc là on a un son clair aussi, j'ai pas mis la reverb encore. Voilà. voilà pour un petit superbe. On fera un test avec donc euh, cette guitare. Hein. Euh, qui, je disais tout à l'heure, n'a pas une forte puissance au niveau euh, des micros. On fera un test avec la télécaster et on fera un test avec le SP. Donc, on, je vais vite passer euh, sur le canal saturé. Là, au niveau du gain, je suis à 4 et au niveau du volume, je suis à peu près euh, entre 3 et 4. Mmh. On va essayer de monter un petit peu le gars. Pour une guitare qui n'est pas faite pour faire du métal, ouais, je trouve qu'il y a quand même ah, un, un beau grain. Hein. Ça marche. Bah. Le gate, c'est toujours aussi. Uh, c'est impressionnant, c'est propre de chez propre. En fait, nous, on n'entend rien ici. Il ouais, bon, y, euh, y a un tout petit bis. Bon, bah là, après, c'est. Enfin, voilà. Je trouve que ça fait sonner euh, n'importe quelle guitare, même si cette guitare n'a pas besoin d'ampli pour sonner. Mais euh, je trouve que, que c'est plutôt pas mal. On va passer sur la Télécaster, qu'est-ce que t'en penses C'est elle Alors, on est de retour avec notre Télécaster, sur notre Black Star Et on va continuer à tester un peu les sons de père. On peut parler d'autres marques Je pas Si tu veux, hein. oui, c'est pas un problème. Ouais, ça fait très bien. C'est vraiment Fender, Fender quoi. Surtout quand tu es sur ton micro euh, Chevalier. Ouais, tout de suite ça. ça... Ouais. Ok, alors, et eh ben qu'est-ce qu'on va voir d'autre dessus on va ah ouais. pas passer aux distorsions voilà. coup, niveau, ah Ouais, on y va. Au niveau de l'ISF, là, on n'avait pas ouais. vraiment de, de signature. Hein. On est au milieu, euh, ouais. voilà, toujours entre UK et, euh, et USA. Tu veux passer à la disto directement Ouais, mais avec... avec... qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir dessus Non, ça Non Ouais. Non. On va passer à. Un... Ah, quoi qu'attend, sinon, mais c'est un truc. c'est un truc. Donc. Alors. Alors. Pour nous, c'est inversé, donc c'est un petit peu hein, pas dyslexique. Ah euh... oui. En fait on fait une répète ah, C'est euh, ouais, super agréable ouais. ça, met vraiment, euh, ça respecte vraiment les, euh, les caractéristiques d'une guitare en fait c'est ce qu'on ouais. demande à un ampli en fait souvent ouais. on essaie des amplis et puis le son il est, euh, il est flatteur mais à l'arrivée quand on écoute le rendu en concert quand on écoute un petit peu si on se met un petit peu enregistré faire un peu de MAO, il y a des amplis qui, euh, qui, qui bluffent et puis à l'arrivée il manque vraiment le. le l'essence même, je sais pas comment dire ça, le, un son vraiment pur, quelque chose d'assez simple et, euh, et qui, va, qui va vraiment droit au but. Donc euh, non super. Bah, il, respecte super le, Il respecte toutes les caractéristiques, ouais. les caractéristiques de la guitare. On a, voilà, la guitare ouais. n'est pas bouffée par la signature de l'ampli. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que bah, tous les amplis Blackstar qu'on a, qu a essayé ce matin, tous les styles, que ce soit clair, disto, euh, en métal, etc., etc., en blues. On arrive vraiment à faire des réglages qui sont d'une, facile à faire, et de deux, euh, qui sonnent de manière vraiment convaincante. Quoi. Donc, mmh, alors, là, vrai. euh, moi, je pourrais euh, bosser avec ça sans aucun problème. Euh, c'est vraiment un super emploi. Moi aussi. D'ailleurs, euh, ben ben je, je compte, euh, je compte ah, bien. Euh, casser la tirelire. Prendre celui-là. Ouais. Mmh. Bah, moi, j'en ai déjà un de Blackstar euh, perso. Ouais. Mais euh, voilà, pour bosser chez soi, c'est un peu comme ça. Enfin, pas mal, ça. Ah. Euh, le prix, d'ailleurs, je le vois marqué en tout petit. Alors là, ouais, on est aux alentours, on va dire, des 500 euros. Ce qui est euh, le prix de quelque chose qui tient la route, il faut dire ce qu'il est a. Euh, mmh. euh, si on prend la concurrence directe, euh, c'est euh, à ce prix-là à peu près qu'on commence à trouver des choses qui ont vraiment un apport qualitatif, euh, on va dire, professionnel, entre guillemets. Quoi. Surtout sur les amplis à quand même On essaie avec elle. Allez. Alors, euh, on est de retour, donc ce coup-ci, avec euh, les micro-OMG et la ESP, on va tester un petit peu les... très très propre Alors, comme on le disait tout à l'heure yeah going yeah. ah, okay. Mm-hmm. Ça, ça ouais, fera l'objet d'un test ouais. pour savoir si les envies euh, arrivent à bien encaisser euh, les effets par ouais, les pédales D'ailleurs, à ce sujet-là, il euh, y a euh, pas mal de marques de pédales sur le marché, mais quand on essaie de les additionner entre elles, on a souvent des surprises. C'est aussi, euh, aussi intéressant. Euh, qu Est-ce euh, qu'on a d'autres dessus Je crois qu'on a fait euh, 3. dessus. Ouais, non, c'est bon. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, c'était le, le Black Slab HT5. Il faut savoir qu'on a aussi le HT1, qui est ici, c'est un petit ampli à lampe aussi. Mmh. En fait, c'est le petit frère du HT5. Euh, la seule différence euh, qu'il y aura entre les deux, euh, bon, mis à part la puissance, parce que celui-ci c'est un 1W, on aura une seule équalisation sur celui-ci, euh, commune aux deux canaux, euh, et euh, on n'a pas de boucle d'effet. Voilà, mais par contre on peut à l'intérieur mettre, euh, il a une entrée euh, MP3 et, et Line. Donc ça c'est pas mal hein, pour se mettre tous les petits backing tracks, et trucs comme ça. Et euh, par contre on peut toujours euh, les deux, hein, que ce soit les deux, on peut les connecter à, une, à un câble. Euh, ici c'est 4 ou 16 ohms et puis euh, là c'est 2 ou 16 ohms ou voilà, 8 ou 16 ohms. Ouais. Voilà. Euh, voilà, donc, Mise mis à part ça, je hein. pense qu'au niveau des, des sons, on a fait un petit peu le tour quand même. Voilà, on a passé en revue bah, tout, toutes les caractéristiques, tout ce qu'on peut demander à un ampli de, de nos jours. Ouais. Euh, franchement, moi j'y trouve mon compte, je pense que beaucoup de guitaristes le trouveront aussi. Euh, J'aime beaucoup bah, tout ce qui est finition, c'est vraiment impeccable. Ouais. Ce euh, J'aime le poids de ces choses-là, parce que c'est euh, bah, à partir de ce niveau-là, ça reste quelque chose qui, qui tient la route. On peut répéter, on peut faire plein de trucs avec. Et euh, ça pèse pas à la il faut dire ce qu'il est. Non mais c'est quand même... Euh... Ouais, il y, y, y a des choses costaud. dedans quoi, donc c'est costaud, c'est robuste aussi, ouais. Ouais. c'est impression de robustesse qui ressort. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de choix, de réglages là, bien entendu, on, on s'est branché, on a joué, on a fait euh, vraiment plug and play euh, sous ouais. vos yeux. Je pense qu'en y passant encore quelques, quelques heures dessus, on arrive vraiment à trouver des sons personnels et, et sympas puis malgré tout c'est un ampli qui est quand même assez poly polyvalent, ouais. hein, là c'est vrai qu'on est, nous on est plutôt orienté euh, rock, mais mm. euh, voilà, euh, que ce soit pour du jazz ou euh, pour, euh, voilà, pour des, des styles un petit peu moins rentre moins dedans, c'est des amplis qui feront tout à fait l'affaire. La cerise sur le gâteau, bon c'est euh, ce fameux système donc ISF qui permet de, de switcher comme on vous le disait à plusieurs reprises entre un son plus typé américain et un autre son plus typé anglais. Là c'est vraiment une affaire de goût, c'est vraiment euh, à voir, c'est euh, ça. Moi je trouve la chose intéressante, après euh, c'est sûr que tout ce qui est recherche et développement c'est un coût, et après il faut, euh, faut l'étaler sur les produits. Moi je pense que c'est mérité, ça vaut le coup de, de se pencher dessus, parce que euh, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir à la maison un gros stack Marshall ah, ou un baiser à boogie, et en plus. Donc bah, venez essayer chez nous, nous serons très contents de vous accueillir. Ouais, à Rock Island. Très bien, eh ben, je pense que ce petit test matos est fini mm -hmm. pour aujourd'hui. On vous retrouve euh, le mois prochain pour un essai de bon. choses très intéressantes. Exactement. <rire> Allez, bah, je vous dis au revoir et Salut. à bientôt.